Ah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu écho d'une fuite massive d'informations exposant les exils fiscaux de l'élite mondiale. On s'est régalé avec les Panama Papers début 2016, documents ayant fuité du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, basé au Panama. Un salut à toi qui aurait considéré le Panama pour t'expatrier. Et aujourd'hui, sorti de nulle part, un dimanche après-midi tranquille, on a ce que les Washington Post appellent les Pandora Papers exposant le secret financier de centaines de dirigeants étrangers. Au programme de cette vidéo, vous allez comprendre quelle est l'origine surprenante de ce dossier, quelle est sa plus grosse révélation, quelle est la méthode utilisée par l'élite pour dissimuler du patrimoine à l'étranger et probablement réaliser d'énormes économies d'impôts et comment vous pouvez vous en inspirer éthiquement pour diversifier votre patrimoine à l'étranger légalement sans embaucher une armée de juristes et d'avocats. Bonjour, ici Romain avec Life Invest et si vous voulez apprendre à vous expatrier et investir là où vous êtes en sécurité, allez sur lifeinvest.eu. Parlons maintenant de l'origine de ces documents. L'information vient du consortium international des journalistes d'investigation ICIJ un organisme à but non lucratif basé à Washington D.C. aux US et c'est le fruit du travail d'environ 600 journalistes originaires de 117 pays différents. Les résultats de cette enquête sont basés sur environ 12 millions de documents venant de 14 sociétés de services financiers opérant en Suisse, à Singapour, à Chypre, au Belize et dans les îles vierges britanniques. Du croustillant, parlons des implications majeures. Et parmi les personnes citées dans cette fuite, près de 130 personnes ont été déjà identifiées comme milliardaires par Forbes ou d'autres médias. Par ailleurs, 330 autres fonctionnaires du monde entier ont été nommés, dont le roi Abdullah II de Jordanie, qui s'est offert au moins 14 propriétés luxueuses au Royaume-Uni et aux États-Unis pour un coût de 106 millions de dollars, d'une provenance peu claire. La plupart des achats ont été effectués au cours d'une période de 10 ans qui a coïncidé avec les difficultés croissantes en Jordanie selon le quotidien Washington Post. Le premier ministre tchèque aussi Andrei Babis qui aurait placé 22 millions de dollars dans une société écran pour s'offrir une vaste propriété se trouvant dans euh, les Alpes-Maritimes à Mougins ainsi que sept autres résidences de luxe acquises grâce à une société écran monégasque même chanson avec tonton Vladimir Poutine qui euh, vient une femme russe avec euh, qui il aurait eu une liaison. D'après ces documents, elle aurait reçu en cadeau un appartement luxueux à Monaco d'une valeur de 4,1 millions de dollars en 2003 ainsi qu'un portefeuille de propriétés réparti dans le monde entier. Épinglé également le président d'Équateur, Guillermo Lasso, qui a placé des fonds dans deux fiduciaires situés aux états unis On va voir ce qu'une fiduciaire est dans quelques instants. Et le nom de l'ancien directeur général du FMI, fonds international, Dominique Strauss-Kahn, a été aussi cité dans ses Pandora Papers. Ce bon vieux Dominique. Et du côté des stars mondiales, l'accusation se porte sur la supermodale allemande euh, Claudia Schiffer, les artistes Shakira, Elton John, Rulo Iglesias et bien plus encore. Donc, qu'est-ce qu'une fiduciaire Vous pouvez vous demander, on va y revenir dans quelques instants. Et avant cela, parlons de la révélation majeure de ces documents. La plus grande révélation des Pandora Papers, c'est que l'État américain du Dakota du Sud rivalise désormais avec les juridictions opaques d'Europe et des Caraïbes comme refuge pour ceux qui ont besoin de secrets financiers. Hello à mes amis du Dakota du Nord, hein, où j'y ai fait mon année d'échange international en passant en 2002. Des dizaines de millions de dollars provenant de l'extérieur des États-Unis sont désormais arbitrés par des sociétés fiduciaires, des Sioux Falls, dont certains sont liés à des personnes et des entreprises accusées de violations des droits de l'homme et d'autres méfaits. On parle de choses sérieuses ici. Donc, les États-Unis sont-ils devenus le paradis fiscal le mieux gardé au monde Bonne question, que révèle Zero Hedge. Notre site d'information de choix avec Life Invest, comment se fait-il que ces fuites ne concernent jamais les hommes politiques américains Comme si elles ne faisaient pas la même chose pour dissimuler leurs actifs, hein, peut-être de manière moins évidente Partagez votre avis en, en commentaire ci-dessous, je serais intéressé de voir vos réponses. Revenons au mode opératoire à présent, la stratégie hein, employée. Alors, dans ces documents, plusieurs dirigeants sont épinglés pour évasion fiscale. Ils ont dissimulé des avoirs dans plus de 29 000 sociétés offshore situées dans des pays à fiscalité avantageuse, appelés paradis fiscaux. Les fonds placés sont ensuite investis dans des résidences de luxe. Comment ça marche dans les faits? Alors, pour éviter de payer des frais de succession et l'impôt sur la fortune, hein, généralement une taxe supplémentaire, au-delà d'un certain montant de patrimoine net l'IFI par exemple en France hein, euh, impose au-delà d'un million trois cent mille euros de, de patrimoine, c'est l'ancienne ISF hein. certains gèlent l'évaluation de leurs investissements en transmettant leurs actifs dans une fiduciaire, en somme la valeur vénale des actifs qu'ils possèdent ne sont pas comptabilisés dans leur patrimoine et leur permettent ainsi de rester en dessous des plafonds, hein. plutôt malins, ils font généralement un don complet de leurs actifs à une fiduciaire, les actifs de la fiduciaire ne leur appartiennent pas directement mais ils profitent à leur famille et à leurs héritiers, donc cette structure leur permet surtout de transmettre un héritage plus important à leurs héritiers sans être imposé. Tching, tching, vous avez compris, et double effet qui se coule, lorsque cette structure est correctement euh, mise en place, les actifs de la fiduciaire peuvent être toujours contrôlés par son donateur, tout en percevant une rémunération. Mais au lieu d'être le propriétaire des actifs, le donataire devient le gestionnaire et continue de prendre toutes les décisions qui lui semblent bénéfiques pour la fiduciaire et donc pour ses héritiers, il gère le portefeuille de la fiduciaire l'immobilier, les métaux précieux, les crypto-monnaies, les actions, comme bon lui semble, et perçoit un salaire pour bon service rendu. Elle est pas belle, la vie Je vous ai fait un schéma à l'écran pour récapituler tout ça. Généralement, le donateur fournit ses services en devenant le gérant d'une société offshore, comme une LLC américaine par exemple, qui, elle, devient le propriétaire des actifs. Et c'est probablement à cet effet que les 29 000 sociétés offshore citées plus tôt dans cette vidéo ont été créées. Bien entendu, cette vidéo ne représente pas de conseil d'investissement ou autre, ce sont mon avis personnel basé sur les faits qui ont fuité récemment. Je trouve intéressant par contre, comme le souligne le courrier des stratèges, une autre source d'information préférée avec Life Invest, ces activités sont en contradiction avec le discours intègre des dirigeants. Vous allez comprendre pourquoi immédiatement. Par exemple, avec l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair et sa femme comptent aussi parmi les personnalités mondiales mises en cause. Ils sont devenus propriétaires d'un immeuble de bureaux acquis grâce à une société se trouvant dans les îles Vierges britanniques. Hein, pour rappel, en 1994, candidat au chef du parti travailliste, Tony Blair a toujours dénoncé la corruption et a voulu contrer les abus du système fiscal. Euh, même cas pour le président Kenyan qui a pourtant fait la fuite contre la corruption, le leitmotiv de son second mandat le consortium l'accuse d'avoir dissimulé 30 millions de dollars dans des fonds offshore. No comment Et enfin, le premier ministre pakistanais Imran Khan, ainsi que les membres de son gouvernement et de sa famille, font transiter des millions de dollars sur des comptes offshore, ce dernier a pourtant promis d'endiguer la corruption et l'évasion fiscale dans son pays. L'ironie est l'une des formes de la sincérité, comme dirait l'autre. En conclusion, vous l'aurez compris, l'élite mondiale est occupée à diversifier son patrimoine sur plan géographique, au hein, cas où ça tournerait mal peut-être dans leur pays. C'est pas récent qu'on en parle sur cette chaîne, et selon moi, il est vital plus que jamais d'investir là où nous sommes en sécurité. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous pouvez aussi sécuriser et diversifier votre patrimoine sans hypocrisie et de manière complètement transparente. Et c'est pour ça que je vous recommande notre nouveau programme Life Invest Heritage, où vous apprendrez à construire un patrimoine immobilier résilient, à l'étranger facilement légalement et en toute sécurité hein, sans fiduciaire et autres et en plus d'être rentable c'est encore accessible vous verrez comment payer moins d'impôts grâce à des fiscalités plus avantageuses à l'étranger comment sortir une partie de votre patrimoine sans payer d'impôts éviter de payer l'IFI la taxe d'habitation et les frais de succession à certaines conditions bien sûr si c'est bien fait et c'est ce qu'on applique nous personnellement depuis plus de quatre ans et je serais vraiment vraiment Heureux et fier de vous transmettre tout ce que je sais pour vous aider à réussir votre investissement à l'étranger. Donc, j'ai hâte de vous y retrouver et je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider Trois possibilités.